Et vous... ah. Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre du Prix Summer 2023, initié par la fête du livre de Bron, je vais vous présenter Les enfants endormis d'Anthony Passeron, euh, paru aux éditions Globe. Anthony Passeron nous raconte euh, son histoire familiale dans l'arrière-pays niçois, dans les années 80, une histoire marquée par l'apparition du VIH Sida, notamment euh, en lien avec le personnage de son oncle, Désiré, héroïnomane. Tout l'intérêt de ce roman est l'alternance entre la petite et la grande histoire. La petite histoire, donc l'histoire de cette famille touchée par la maladie, et la grande histoire, celle de la découverte du virus, et de la lutte contre la maladie, comment la recherche avance à un rythme toujours trop lent et l'histoire de cette famille où la maladie progresse malheureusement beaucoup plus vite. C'est un texte qui ne tombe jamais dans le pathos, on est toujours sur un fil ténu entre l'espoir d'une recherche qui avance et, et d'une guérison future et le désespoir de la maladie qui progresse. C'est un texte poignant, nécessaire, qui traite la problématique du virus du sida sous un prisme qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire et de découvrir, celui du lien avec la drogue et notamment ici avec l'héroïne. On peut penser aux écrits d'Hervé Guibert ou à ceux de Jean-Luc Lagarce, notamment Le Bain, publié dans le recueil « Trois récits au solitaire intempestif ». Les enfants endormis sont sans doute l'un de mes plus grands coups de cœur de cette rentrée littéraire. Je ne saurais que trop vous en conseiller la lecture. Empruntez-le dans vos bibliothèques, c'est un petit bijou.